monte dans le véhicule! Je monte! Attends! Allez, dépêche-toi là! Moi, je viens de lancer. La première fois! C'est la première fois ici là? Ouais! Mais le, la, vie, la ville, je l'ai depuis 2017. Mais euh. Le, le, le, le, le, J'arrivais pas à lancer. Du coup, je peux contrôler Non, je t'ai pas donné les commandes. Ah, ok, ok. Bon, oh, des fois, le son il se remonte seul, c'est bizarre. Non, mais ça, c'est que à l'extérieur. Ok. A okay. l'extérieur, tu peux pas faire le truc que je te fais. Ah, j'ai reçu 1500 euros, ça, c'est carré ça. T'as reçu 1500 euros de qui t Inquiète, c'est ma paye. Je travaille, moi. Tu travailles où <rire> part. Dans tes fesses Oh, parle pas à mes fesses. Les... Laisse mes fesses en dehors de cette... Tu fermes euh... ta bouche sinon je te crache la gueule contre le sol Merci Je suis pas là pour déconner Déjà je te donne un coup de main, tu fermes ta bouche M'excuse tu... Voilà, merci Ça, ça s'appelle le respect On, on va faire pipi du coup Tu pisses sur toi-même, je m'embranle Tant que ça pue pas, ça te voit bien pour moi Ok mais ça va plus, là, je pense. Eh hein. bah, ben, tu pisses pas, alors. Il n'y a pas plus Mais logique. Mais je veux faire pipi. Bah ouais, bah, tu pisses dans, dans, dans ta bouche. Tu casses pas les couilles. J'ai un trop petit zizi pour ça. Putain. Tu prends un tuyau, tu mets la rallonge. Et lui, où le tuyau Il est dans tes fesses. <rire> ah oui, c'est vrai, j'ai oublié son les bien. Hein. Putain. Oh. Oh, ah ça, ça. pue hein. Tu veux tu le sentir sens Toi je te jure je vais t'écraser la gueule contre la montagne <rire> Tu continues d'appuyer de, de, de... Toute action illégale est interdite Mais tu ah, fermes ta bouche là <rire> Tu parles chinois là Connerre de merde Désolé La prochaine fois que tu parles chinois je t'arrache la tête la j'ai la, la webcam User left channel. Pff, je m'excuse a, voilà. de... a plus non, de... a plus de... Non mais c'est pour toi après User moi je Il là y a plus de chinois y a plus de chinois parce que les sushis, tu vas en manger, je te dis. Eh, je mange beaucoup de choses déjà, hein. j'en ai pas beaucoup de soucis. Ah bah voilà, arrête burritos, le, le burrito alors. Le Le burrito. Le chinois. Le burrito. C'est quoi ça C'est une autre forme de, de chinoiserie. Il y a plusieurs chinoiseries Il y en a 42 en tout. La purée. Tu les connais toutes ah ouais, tu rigoles ou quoi Je suis expert, expert de chinoiserie moi. Ah ouais Et des de, de viennoiserie aussi. Oui, mais c'est un peu l'hôpital qui est sous de la charité alors. Mais oui, tu crois quoi. <rire> toi, es, toi t es, t es... moi je suis l'hôpital et toi tu es de la charité. <rire> c'est sympa ça. Tu t'es en aperche en même temps pour te faire battre. Donc il euh... ne faut pas s'étonner hein, <rire> au bout d'un moment. Après c'est un peu l'arrosé à arroser mais... Putain, Arrête je vais t'épicer dessus cette fois-ci Arrête <rire> Arrête <rire> cherche la merde là Ah c'est vrai j'avais le bus C'est vrai que je suis dans ton hélico euh... Mais du coup pourquoi on a pas... On, on peut faire ce qu'on veut dans cette ville enfin, je veux dire dans ce, cette, là dans cette zone Et si là, euh, là t'es protégé et personne ne te casse les couilles Tu sors de cette zone et tout le monde te fait casser les couilles C'est pour ça que j'ai pris le locopter parce que sinon... <rire> Désolé. Tu refais une fois des gestes des, des bizarres là, je t'arrache la tête et les dents en même temps. Ça va comme ça? Pas de trop bien. Voilà. User joined your channel. Alors, ah, une oui, question. Des questions, j'en ai pas, moi j'ai que des réponses. Excusez-moi. Mais moi, moi, du coup, j'ai une question. User left your channel. Mais moi, j'ai que des User réponses. Et eh ben, si je pose la question, vous vous répondez une réponse. Descends, descends, des. des. des moi je vous plaît, descends. Dis-moi, c'est quoi ta question Mac. C'est quoi Dis-moi, de Guatemala. Des Guatemala, pourquoi Oui, oui, mais bah, j'ai de la famille un peu de là-bas. Ah, d'accord, mais je m'embrale. Parce que t'avais un peu l'accent euh, maghrébin, arabe. Je t'emmerde. Je euh, mange pas des couscous moi. User euh, euh, non, left your channel. Je mange bien des. Putain, attention, attention, attention Attention derrière toi Putain, tu, tu, oui, tu, de tu, tu veux te suicider direct là Tu viens d'arriver, tu veux te suicider J'appelle la police De quoi Qu'est-ce que tu